Merci Madame la Présidente. Euh, L'assaut concernant du Capitole nous montre une fois de plus, une fois de trop, la fragilité de nos démocraties et qu'il est essentiel de constamment défendre notre État de droit. Ce n'est pas un incident isolé qui concernerait seulement les Américains. Rappelons-nous le Parlement allemand fin août 2020. Nos démocraties occidentales commettent depuis trop longtemps l'erreur de sous-estimer les dangers de l'extrême droite. Cette extrême droite qui a marqué dans sa chair notre histoire commune européenne. L'avons-nous déjà oublié Ce qui s'est passé au Capitole doit être l'avertissement qui nous fait enfin réaliser qu'il est temps de prendre au sérieux les graves clivages et crises démocratiques que traversent actuellement nos sociétés occidentales. Cet aveuglement doit cesser et j'en appelle à vous, Madame von der Leyen, Monsieur Borel, Monsieur Michel et Monsieur Sassoli, pour engager une profonde réflexion sur ces sujets. Si nous ne le faisons pas maintenant, demain il sera trop tard. Car comme le dit un proverbe espagnol, demain est le mot qui ne veut rien faire. Merci.